Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Boy numéro 3, si je ne me trompe pas, normalement oui c'est ça. J'espère que vous allez bien, alors normalement quand cette vidéo sortira ce sera peut-être la fin du confinement je crois, ou, ou encore vous y êtes dedans, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires votre situation du confinement, voilà. Euh, J'espère que Boy Note vous, vous plaît, j'essaierai de continuer même après le confinement, si vous dites peut-être que d'autres personnes si j'y arrive etc sinon je serais peut-être toute seule tout le long du buen mais c'est de faire tous les niveaux si ça vous plaît alors me dites dans les commentaires si ce jeu vous plaît vraiment que je le fasse en entier ou pas il y a 250 niveaux je crois vous me dites dans les commentaires désolé moi, de coiffure je viens de sortir du, du sport euh, d'exercice de sport voilà euh, sur ce bah, je vous laisse en continuation de cette vidéo et je vous dis bah, à tout à l'heure pour la suite alors on nous revoit pour la suite du buen out. alors normalement vous m'avez dit c'était 9 alors on va voir et oui c'était ça super merci je vous remercie à tous. Alors aider Tom à se faire remarquer père. Mais mais mais mais mais mais. Ok d'accord like, fallait lui prendre le sac pour lui voler et tout etc. Ok trouver l'étranger faire quelque chose caché. Je sais pas du tout alors on va y prendre. Ok d'accord like, on était sûr. En plus je l'ai fait, ça avait pas marché Bizarre, ok. Corriger les directions. au oh, bas. Voilà, ok. En, en gros il fallait juste tourner le téléphone pour que la flèche soit en haut et la, et la flèche du bas soit en bas. Il fallait juste tourner le téléphone, voilà. On en a-t-il le fritti ci-dessous 3, 6, 9, 9 et 9, 18. Ok, il aura un piège quelque part. 10. Ah 2, Il ne pas Ok. Oh là, là trouver le panda. Alors, ça vous pourrez chercher vous aussi. Ah, là, il est là, pardon. Je vais juste mal appuyer. Oh, ok. Non, je ne supporte pas ce désordre. Euh, ouais d'accord tu veux faire quoi ah, oui, je, sais pas, je sais pas du tout Ah oh, ok fallait juste frotter Ok cliquer trois fois sur le café Alors il Puis cinq fois sur le rectangle vert, Un, deux, trois. Quatre, cinq Oh d'accord juste attendre qu'ils deviennent en fait Realisez votre rêve voyager autour du monde il y a une cabine voilà, maîtriser plusieurs langues voyagez autour du monde Maîtriser plusieurs langues hmm. maîtriser plusieurs langues voilà qu'on fait mettre plusieurs langues et après appuyer sur les trucs des livres derrière Où okay, qui cour, quelle forme ah, le plus de côté. Déjà, on ne peut rien bouger. 1, 2, 3, 4. Le cercle à zéro côté ou des côtés infinis C'est une question. Ok, la Encore, qui sauveriez-vous Votre mère ou votre petite amie Bah, c'était les deux. Alors là, ah, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il rêve, il faudrait te réveiller, non On peut rien faire à l'envers à l'endroit à droite au gauche. il y a un petit spot réveillez vous mais oui mais comment tu dois réveiller bah ben, bah ben, réveillez pas ok fait je secoue vraiment bien fort le téléphone d'accord vous voyez trouver de la photo Alors, ça dit non, mais pourquoi pourquoi pourquoi tu veux pas enfin je veux bien maintenir mais ça fait rien ah, d'accord, enfin, je maintiens et je ligne, incline sur la droite. D'accord. Réveillez le petit cochon. Je vais retourner ça va te réveiller. T'as ouvert lui Réveille-toi. Réveille-toi, petit cochon. Réveille-toi, petit cochon. Réveille-toi, petit cochon. Réveille-toi, petit cochon. Réveille ouais, d'accord. Vous a appuyer longtemps sur mon petit nez! Et Dele a réussi, a réussi à leur blind date. Avec ça. Ah d'accord, <rire> j'ai appuyé sur les fesses, j'ai appuyé plein de fois sur le chien, ça, ça l'a fait retourner pour qu'il y ait un cœur. Ok, alors à vous de, choisir, de trouver le chiffre 8. là, le chiffre 8. Alors soit je suis bigleuse, soit vous vous l'avez trouvé et que moi je suis toujours en train de chercher. Ok, il fallait trouver, mais j'espère que vous, vous l'avez trouvé parce que moi je l'ai pas trouvé le vert. Alors je suis pas daltonien. Il y a jaune, bleu, rouge, rose. Ouais, dans un truc dans les roses là. Mais je suis bête, je suis vraiment bête, hein. je pense qu'on allait dire trop mal. les hexagones. découvrez les hexagones. voilà que se passe-t-il après abc e F, G. voilà ça c'est simple, cercle des miffes Ok, au voulant, quel chiffre l'aiguille des 3 heures indiquerait-il après 3 heures 9, ok, bon en fait c'était marqué dessus, je faut juste écrire ok. Combien y a-t-il de poussins hein Oui, il un C'est poussins ça 2, 4, 6... Je n'ai pas compris pourquoi mais bon voilà. Parce que confort, mon chien, tiens, en donut prends le. le... Fallait le caresser, ok Découvrir des étoiles cachées. Découvrir des étoiles cachées. Fallait secouer le téléphone. Regardez le secours, faire en sorte que l'équation soit juste. pour la fin de cette vidéo, alors désolé pour la fin je n'ai pas parlé ni rien, mais c'est parce qu'en en fait il du bruit et tout, alors ça n'était pas été agréable pour vous j'espère que la vidéo vous aura plu, sur ce n'hésitez pas à me dire euh, en dernier, les derniers niveaux, la, la solution si vous avez trouvé, voilà, j'espère que ça vous aura plu sur ce je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine